Bienvenue dans ce webinaire, euh, celle-ci euh, sur le thème du RGPD. C'est ce mot que vous entendez de plus en plus depuis euh, depuis quelques temps et, euh, et qui se rapproche puisque, euh, comme vous le savez sans doute, mais si vous ne le savez pas, je, je vous l'annonce, euh, le RGPD sera en place officiellement à partir du 25 mai. Donc, le RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données euh, dont on va parler euh, plus précisément, euh, notamment de, bah, de ce que ça signifie pour vous en tant que chef d'entreprise et également comment celle-ci euh, va vous permettre de mettre en place facilement euh, ces règles, euh, pour, au moins pour les données qui sont stockées euh, dans celle-ci. Je me présente, je suis Alain Mévlec, un des deux euh, fondateurs de celle-ci. Euh, donc moi, j'aurais plutôt l'aspect euh, chef d'entreprise pratique du sujet. Et je suis accompagné de Nathalie, euh, Nathalie Christ, qui est à côté de moi, vous Voilà. Euh, qui est donc responsable juridique chez celle-ci et qui est notre DPO, euh, donc notre Data Protection Officer. Euh, on va y revenir un peu après pour vous expliquer de quoi il s'agit. Rapidement, euh, celle-ci, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une solution euh, logiciel en ligne euh, qui permet de, de piloter euh, tout la, toute la, le cycle de vie client euh, directement euh, sur un logiciel accessible sur Internet ou, ou, ou sur mobile. Et donc, celle-ci, ben, par nature, euh, stocke des, des données euh, personnelles, que ce soit euh, des données de clients, des données de prospects, ce, ce genre de choses. Euh, donc, on est vraiment au cœur du sujet avec une double problématique pour nous qui est ben, la gestion du RGPD pour nous, celle-ci en tant qu'entreprise, mais aussi euh, euh, comment notre outil euh, permet à nos clients, euh, eux-mêmes, euh, de se conformer euh, au règlement. Je vais rapidement passer sur celle-ci, voilà, on est une entreprise qui a été créée en 2009 à La Rochelle, on a une forte croissance annuelle depuis de plusieurs années, on a aujourd'hui un parc de 3500 clients, on 3004 mais depuis ça a évolué, et plus de 15 000 utilisateurs dans les entreprises clientes de celle-ci. Et nous sommes une équipe de 60 personnes basées entre La Rochelle et Paris avec une majorité de personnes à La Rochelle, comme vous voyez, dans nos locaux, à 200 mètres de la plage. <rire> voilà. Et on est donc une, une société en pleine croissance et qui gère énormément de données, euh, notamment pour ses clients. Le RGPD, donc, c'est le Règlement général de sur la protection des données euh, qui entre en vigueur le 25 mai. Euh, on va passer euh, quatre grandes étapes euh, dans ce webinar. Euh, le premier, ben, c'est quoi le RGPD, ce qu'il faut savoir dessus. Euh, en deuxième partie, votre checklist, c'est-à-dire euh, quels sont les axes euh, que vous devez mettre en place pour être conforme. Euh, trois, bah, comment celle-ci a euh, intégré euh, ces notions de, de gestion euh, des données personnelles euh, dans la solution et comment vous pouvez euh, mettre en œuvre euh, une bonne euh, euh, hygiène de gestion de vos données euh, à travers notre solution et enfin, on répondra aux questions que vous nous aurez posées grâce au chat qui se trouve à droite de votre fenêtre. Alors, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions, notamment si elles sont trop techniques, mais si vous posez des questions et qu'elles appellent un commentaire particulier, on pourra se recontacter après le webinaire. Donc là, je vais laisser la parole à Nathalie, qui est pour le coup beaucoup plus experte que moi sur la nature même de ce qu'est le RGPD. On a prévu une présentation axée autour de trois points, comme disait Alain. Euh, D'abord, il faut que je vous rappelle quand même les objectifs du texte. Donc les objectifs, c'était de renforcer et d'harmoniser la protection des, des données à caractère personnel sous tout le territoire de l'Union européenne, parce que selon les, les États, la protection n'était pas la même. Euh, le deuxième point, effectivement, c'est rendre aux personnes le contrôle sur les, les données à caractère personnel. Il y a eu beaucoup d'abus de siphonnage de, de données qui sont disséminées un petit peu partout euh, dans le monde notamment grâce, entre guillemets, au, au GAFA. Vous le savez tous, je pense que vous avez tous entendu des sanctions qui sont très importantes pour les entreprises. Donc, on parle de 20 millions d'euros, on parle de 4% du chiffre d'affaires mondial pour les entreprises qui contreviennent au règlement. Pour vous rappeler deux, trois petits principes, donc le règlement va s'appliquer à toutes les organisations qui offrent des biens ou des services sur les personnes physiques sur le territoire de l'Union européenne, ça on l'a rappelé. Qui est concerné Ce sont par exemple les sociétés commerciales, les sociétés anonymes, les SARL, les sociétés de personnes, les EURL, les professions libérales, un médecin, un avocat, les organismes publics également, donc un service public, une administration. Et qui sont les personnes les plus concernées Ce sont les responsables de traitement et les sous-traitants. Ce sont euh, des personnages très importants dans le RGPD. Donc le responsable de traitement, ça sera celui qui définira la nature du traitement, sa finalité, c'est-à-dire ce qu'on va faire avec les données, et également les moyens euh, de, de ce traitement. Le sous-traitant, ce sera celui qui va effectivement traiter euh, les données pour le compte du responsable de traitement. Alors je vais vous donner des exemples euh, très, très simples. Un responsable de traitement, bah, ça sera vous pour les données personnelles de vos clients et de vos salariés. Ce sera nous, pour ce qui, en ce qui concerne vous, nos clients et nos salariés, et les sous-traitants, ce bah, sera par exemple celle-ci pour vous. Pour revenir rapidement d'un point de vue management d'entreprise sur cette notion de sous-traitant, c'est quelque chose d'assez fondamental, euh, parce qu'il faut savoir que dès lors que vous gérez euh, des données personnelles pour le compte de vos clients, vous êtes sous-traitant au sens du RGPD, et donc, vous devez être capable d'apporter des réponses aux donneurs d'or sur ce que vous faites en termes de RGPD. Et il y a beaucoup d'exemples où on se rend compte qu'en fait, on va faire une solution et puis à un moment, on va aller stocker les données chez Mailchimp aux États-Unis, par exemple, pour envoyer des newsletters. Et là, on n'est pas du tout RGPD, puisque c'est des sociétés qui n'ont pas fait la démarche encore d'être RGPD. Donc souvent... Euh, on contrevient au RGPD sans le savoir, euh, en stockant des données euh, de manière un peu facile euh, dans le « cloud » comme on dit. Mais il faut bien faire attention euh, qu'en tant que sous-traitant, on, on prend la responsabilité au même titre euh, que le donneur d'ordre euh, d'apporter des garanties RGPD. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ce qu'il faut savoir sur le RGPD en continu, il euh, y a cinq grands principes qui ont été dégagés. Alors, Le premier principe, c'est le principe du pilotage de la conformité. Donc, il y a un, un nouvel acteur qui est apparu avec le RGPD, c'est le DPO. Alors, le DPO, c'est un peu le gardien des données personnelles dans l'entreprise. Il est en charge de la bonne gestion, de la bonne hygiène des, des données, comme disait Alain tout à l'heure, et aussi, bien sûr, du respect du RGPD. Le deuxième grand principe, il est extrêmement important, on reviendra dessus tout à l'heure, c'est l'accountability. C'est le fait de pouvoir documenter, prouver sa conformité prouver sa conformité par exemple à la CNIL si jamais un jour elle frappe à votre porte pour vérifier ce qui se passe chez vous. Donc l'accountability va passer par un document qui est essentiel, on y reviendra tout à l'heure, qui est le registre des traitements. C'est un, un document qui va lister absolument toutes les données qui existent dans l'entreprise et leurs grande finalité, leur durée de conservation, etc. etc. Mais on reviendra dessus. L'accountability, ça passe aussi par la rédaction de politiques de politique de confidentialité, par exemple, que vous avez sur votre site Internet, de politique de sécurité et également de procédure. Euh, le troisième grand principe, c'est le « privacy by design by default ». C'est aussi un principe essentiel, c'est de pouvoir en fait euh, dire qu'à partir du moment où on traite euh, des données, euh, la protection va être réalisée à, au niveau de la conception d'une application, par exemple, ou d'un traitement. Donc, une application devra, par exemple, obligatoirement prévoir une limitation de la collecte, c'est-à-dire s'assurer qu'en fait, on ne collecte que des données qui sont nécessaires au traitement. On doit pouvoir prévoir la suppression des données à l'issue de, donnée, de leur durée de conservation, par exemple, ou de l'utilisation de l'appli. Et enfin, on devra sécuriser, dès la conception, l'accès aux données. Donc pour passer euh, un peu plus de temps sur la sécurisation qui est aussi un, un des grands aspects du RGPD, euh, sachez qu'il va falloir prendre désormais beaucoup plus de précautions en termes d'accès et de conservation des données. Euh, une procédure euh, a, euh, a été instituée, c'est la notification des violations euh, de données, c'est-à-dire si un jour malheureusement... Euh, on a à subir une intrusion ou une fuite de données, il va falloir qu'on en informe, qu'on notifie immédiatement, quasi immédiatement dans les 72 heures à la CNIL et les personnes concernées. Et enfin, dans certains cas qui sont un petit peu particuliers, euh, qui poseraient des problèmes en ce qui concerne la, la, la vie privée des personnes, eh bien, il y a obligation de réaliser une étude d'impact sur la vie privée. Euh, dernier point qui est aussi très, très important, c'est l'information euh, des personnes sur le traitement et les droits, le respect des droits des personnes. Alors, informer sur l'utilisation des données à caractère personnel, ça se fera, euh, par exemple, via un formulaire de, de collecte où vous, la, vous allez bien mentionner quelle est la finalité de la collecte, combien de temps vous allez conserver les données, euh, quand vous allez les supprimer. Euh, le recueil du consentement libre et éclairé, c'est aussi un point fondamental du du RGPD et vous verrez qu'il y a des solutions pour gérer ce, ce recueil du, du consentement. Enfin, pour ce qui concerne l'accès euh, aux données euh, à caractère personnel, on doit faciliter cet accès à nos clients, à nos prospects en répondant à leurs demandes. Nous avons préparé une checklist pour vous euh, qui, euh, qui résume en fait, les 12 points principaux qu'on va détailler un, un petit peu euh, ensemble. Les trois grands axes de, de votre checklist, ça sera... Tout d'abord, la mise en place d'une nouvelle organisation. Alors, attention, vous n'allez pas tous, évidemment, désigner un DPO, c'est très clair, mais au moins, vous devrez avoir une personne qui gère l'aspect données personnelles de votre entreprise pour pouvoir répondre aux questions de la CNIL si un jour on devait vous poser des questions. La maîtrise du cycle de vie des données à caractère personnel, alors ça, c'est essentiel. Vous devez savoir, en fait, les gérer de la collecte à la suppression, savoir où elles sont, combien de temps elles sont stockées, et quand est-ce que vous pouvez les supprimer Et enfin, on revient sur le principe d'accountability, vous devez établir et documenter de nouveaux process. Donc, on va vous détailler un petit peu tout ça. Dans la mise en place d'une organisation interne, euh, comme je vous disais, le DPO, certes, il a un rôle stratégique dans le RGPD, mais il n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises. Vous avez en fait trois cas dans lesquels le DPO va être obligatoire. Premier cas, quand vous êtes une, une personne publique, vous êtes un service public, une mairie. Deuxième cas, lorsque vous gérez des données sensibles, par exemple des données de santé. Troisième cas, quand vous gérez un très très grand nombre de données que vous traitez. Donc le DPO va vous aider de toute façon dans, dans, dans tous les cas, que vous soyez obligé de le désigner ou pas. Par exemple, bon, chez celle-ci, on n'avait pas d'obligation particulière légale de désigner un DPO, mais effectivement, les fondateurs ont, ont préféré en désigner un dans la mesure où c'est quand même un, un point de sécurité très important pour nos clients puisque effectivement leurs données sont, de, sont stockées dans le cloud et ils ont besoin d'être sécurisés là-dessus. Le DPO est le point de contact de la CNIL au sein de l'organisation. Le DPO va gérer les demandes des droits de vos, de vos collaborateurs, de vos clients, les demandes, les droits d'accès, par exemple, à leurs données, les droits de suppression des données. Et enfin, le DPO va faire une campagne au sein de votre entreprise de sensibilisation au RGPD et former les collaborateurs. Le deuxième point qui est important dans votre mise en conformité, c'est, comme on vous disait tout à l'heure, être sûr de maîtriser le cycle de vie de vos données à caractère personnel. Je vais revenir sur un certain nombre de, de points. Euh, le premier point, vous devez analyser la nature des données personnelles que vous avez chez vous, que vous avez collectées, que vous stockez. Il faut savoir absolument si ce sont des données considérés comme sensibles, par exemple des données de santé comme je disais tout à l'heure, euh, des données euh, syndicales, des opinions politiques. Le RGPD en fait, euh, en fait effectivement une liste très, très précise que vous pouvez retrouver. Euh, vous devrez informer les personnes concernées de leurs droits et de la finalité des traitements. Alors vous verrez tout à l'heure, on vous a préparé une petite liste de, de bonnes pratiques, de certains nombres de formulaires que nous avons pu récupérer sur internet ou autres, où effectivement les personnes sont bien informées, de ce qu'on va faire de leurs données, combien de temps on les conserve, etc. etc. Le consentement explicite, le recueil de ce consentement est également fondamental. Euh, Alain vous expliquera tout à l'heure comment on peut euh, gérer ce, ce consentement euh, sur celle-ci, par exemple. Euh, la protection, enfin, des, des données, il faut être sûr que vos données vont être en sécurité et, qu en fait, et le, que la confidentialité est, est respectée. Donc, cette sécurité, ça va passer par... Euh, par un, un environnement physique qui est, qui est bien, bien, bien sécurisé. Par exemple, un accès, un accès fermé à clé au dossier de vos collaborateurs, une alarme anti-intrusion, anti-incendie. L'environnement logique également doit être protégé. Vous devez pouvoir fournir des mots de passe qui sont solides. Vous devez pouvoir gérer de façon très, très ferme vos habilitations et vos accès. Donc, tout ça, ce sont des bonnes pratiques que vous retrouverez sur le site de la CNIL qui a émis un certain nombre de documents là-dessus. Le renseignement sur les durées de conservation est très important parce que selon la durée des données à caractère personnel, vous n'avez pas la même obligation de conservation. Par exemple, vous aurez trois ans pour conserver les données de vos clients, de vos prospects. Vous aurez cinq ans pour conserver des données de paye de vos collaborateurs, par exemple. Vous n'aurez un an pour conserver euh, des données de vidéosurveillance. Donc, il faut faire très attention. Il faut, être, il faut avoir la, la possibilité de les renseigner, de les paramétrer de façon très précise dans vos, dans vos applications. Et enfin, euh, ça rejoint le, le point dont je viens de parler, la suppression des données lorsqu'elles sont plus nécessaires. Il faut que vous ayez un outil qui vous permette de supprimer les données, par exemple au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, au bout d'un mois. Sur Internet, comme vous le savez tous, le recueil de données personnelles et de consentement passe quand même très souvent par des formulaires. Donc, on a isolé ici trois exemples de best practices dans dans la collecte de, comme ça de, de, de données sur des formulaires. Euh, typiquement, vous voyez que LinkedIn explique très clairement en dessous de son formulaire, Tape table des matières de sa rubrique concernée à l'utilisation des données personnelles. On peut même voir une vidéo sur, euh, sur leur, poti, leur politique de, de confidentialité, excusez-moi, donc c'est quand même plus rapide que de lire 50 pages en, en corps neuf. Voilà, donc ils jouent vraiment le jeu. Euh, et évidemment, bah, on peut aussi considérer que d'un point de vue marketing, c'est plutôt favorable, en tout cas, moi, ça me rassure avant de remplir un formulaire. Euh, sur celle-ci, de la même manière, ben, vous voyez, vous avez moyen de mettre un texte qui décrit. Alors, bon là, effectivement, on pourrait le mettre un peu plus gros, mais c'est paramétrable. Mais en tout cas, on fait bien attention à expliquer aux clients, euh, ce dont on, enfin, on prospère en l'occurrence, que c'est des gens qui ne nous connaissent pas forcément, qui remplissent ces formulaires, euh, de leur dire, voilà, euh, qu'est-ce qu'on va en faire. Et enfin, euh, pour Pinky donc là, dans un cadre vraiment 100% B2C, euh, c'est la possibilité de, de, de choisir les canaux de communication. Euh, donc, je vais pouvoir, par exemple, accepter de recevoir des emails, euh, mais pas des SMS, ou le contraire. Euh, voilà. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques euh, qui permettent euh, d'éclairer l'internaute, euh, enfin le visiteur, euh, sur ce qui va se passer. Euh, voilà. Donc, ça, c'est la, la partie euh, recueil du consentement initial. Euh, et à ce que recueil de consentement, on va devoir s'associer, à posteriori, la possibilité. De, de le retirer, de le modifier, de le mettre à jour, etc. etc. Encore un autre exemple hein, sur la même thématique euh, où on va pouvoir euh, choisir euh, le type d'email qu'on veut recevoir, donc typiquement euh, information marketing, euh, des invitations à des petits déjeuners information commerciale, etc. etc. Donc là, on n'est plus dans le, le canal, mais dans le type de communication qu'on souhaite recevoir. Euh, et ça aussi, c'est très intéressant, sachant que là, on est sur une page de, de gestion hein, de... de euh, sur, sur le traitement, c'est-à-dire que je peux mettre à jour mes préférences, ça me donne de la granularité dans la gestion de mon consentement et c'est une très très bonne pratique. Euh, voilà, De la même manière, euh, sur Orange, on peut voir que dans le paramétrage des cookies, donc les cookies, vous savez, c'est ces petits fichiers euh, qui sont placés par le navigateur euh, qui vont permettre euh, au site de récupérer de l'information sur vous euh, dans le temps. Euh, voilà, euh, bah, Sur Orange, on peut décider... Euh, que dans, au sein du cookie Orange, on va accepter collect, de, de collecter des données pour des statistiques, accepter que ce soit utilisé pour personnaliser notre expérience sur le site Orange, euh, ou éventuellement euh, que Orange puisse utiliser ces données pour faire de la publicité ciblée. Donc là, euh, dans, a priori pour des, des, des tierces parties euh, annonceurs chez Orange. Donc typiquement, je peux décider voilà, que, que seul l'aspect statistique. Euh, euh, m'intéresse ou en tout cas je ne je, je consens qu'à cet usage et donc du coup je peux, si je le souhaite, euh, désactiver par exemple la publicité ciblée. Euh, ça c'est très bien fait et euh, on ne peut pas dire que ça soit euh, la norme euh, mais ça devrait le devenir. Et notamment les Gafa ne euh, vous proposent pas forcément ce genre de, euh, de possibilités. Le principe d'accountability de, de, de, dont on vous parlait tout à l'heure et qui est extrêmement important, euh, donc, je, je vous parlais du registre des traitements. Donc, voilà euh, l'exemple du registre de traitement que, que donne la CNIL sur son, sur son site. Je vous invite à, à, à le parcourir, ce site, parce qu'il y a énormément d'informations. Alors, ce document qui semble qui est d'ailleurs assez indigeste, euh, vous permet de lister euh, toutes les mentions obligatoires du règlement. Si vous arrivez à, à lire la capture d'écran, euh, vous verrez que dans ce registre, vous devez retrouver la description du traitement. Alors là, on a pris, pour exemple, je pense un exemple qui va tous vous parler, la gestion des clients et des prospects. Euh, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de finalités euh, qu'il va falloir remplir, des finalités et des sous-finalités. Euh, vous allez voir également les mesures de sécurité que vous devez apporter sur votre registre, donc, les mesures techniques dont on parlait tout à l'heure et aussi les mesures organisationnelles. Enfin, vous allez pouvoir noter euh, la nature des données que vous collectez, puis euh, les transferts hors UE, le cas échéant. Ce qui est très important aussi, c'est les catégories de données sensibles que vous traitez si toutefois vous en traitez. Donc, on revient à notre accountability. Donc, je viens de parler du registre des traitements. Ça, par contre, c'est une obligation, euh, je dirais... Le, le RGPD oblige les entreprises à tenir un registre à partir de 250 salariés, mais euh, ce n'est pas, pas du tout ce qu'il faut, qu faut entendre. Euh, dans la mesure où vous traitez un certain nombre de données de façon récurrente, vous êtes dans l'obligation d'établir ce registre. Donc Que vous soyez 2, 3, 4, 5 personnes ou 250, on vous encourage fortement à, à en établir un. Euh, sur la mise en place des procédures pour répondre à l'exercice des droits des personnes, j'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit donc du droit d'accès, du droit de rectification, du droit de suppression. Il faut savoir que le règlement général sur la protection des données euh, a limité euh, le délai de réponse à un mois. Donc il faut absolument que vous ayez préparé vos modèles de, de, de réponse à cet exercice des droits pour ne pas être pris en défaut. Sauf évidemment si, euh, si vous donnez euh, une manière électronique de le faire. Absolument. Euh, voilà, comme je l'ai montré avant dans, dans, dans la capture d'écran, et auquel cas, c'est votre client qui va pouvoir lui-même lui le, euh, oui. le faire. Mais si, si, si vous ne proposez pas ça, euh, à ce moment-là, il faut que vous ayez une procédure, une adresse dédiée euh, et un traitement euh, qui se fasse dans un délai d'un mois. Voilà, sachez que la CNIL euh, a mis en... A mis en ligne des modèles et va de toute façon en mettre de plus en plus en ligne pour vous aider à répondre à ces demandes. L'établissement et la documentation des procédures de sécurité, bon, j'en parlais tout à l'heure, euh, dans la mesure où euh, parfois, ou la plupart du temps, vous confiez vos données, alors soit à un sous-traitant hébergeur, soit à un, un CRM, etc. C'est en général vos sous-traitants qui vont s'occuper de ça. Euh, sur la vérification des engagements de confidentialité de vos collaborateurs, ça c'est très important. Euh, L'ACNIL et le RGPD euh, vous exhortent à faire signer des clauses de confidentialité à vos collaborateurs, à tous vos prestataires, comme les sous-traitants, comme des petites applis auxquelles vous pourriez euh, avoir affaire. Enfin, la mise à jour de vos contrats sur le RGPD, de vos conditions générales de vente et d'utilisation, le cas échéant, il faut que les mentions relatives au RGPD figure. Alors juste pour compléter un peu euh, et mettre un peu ça en, en, en relief par rapport à la pratique réelle, il euh, faut savoir que le RGPD, euh, ce n'est pas une norme, hein, on ne peut pas se faire certifier RGPD, euh, c'est entièrement déclaratif, euh, donc vous allez me dire bah, après tout euh, pourquoi ils il perdent du temps. Euh, en fait, il y a un Problème numéro un, et on en a parlé, enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la notion de sous-traitance. Euh, et du coup, nous, chez bah, celle-ci, on peut en parler. Et depuis six mois, enfin depuis un an, et ça s'intensifie depuis six mois, puis là, ça devient un quasi quotidien, euh, on a des clients euh, qui nous envoient des checklists euh, avec les, les, les 50 questions, euh, euh, je dirais, classiques du RGPD. Alors, maintenant, on a pris l'habitude et le pli de répondre à ce genre de demande. Euh, mais c'est vraiment un risque. Si vous ne répondez pas, euh, notamment à un grand compte, euh, concrètement à ce genre de demande, vous avez toutes les chances de perdre votre contrat, il faut le savoir. Euh, donc, le, le, le risque du RGPD, c'est souvent plus d'être sous-traitant d'entreprises qui vont exiger de vous que vous soyez RGPD. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on peut se, se, se défaire comme ça en disant, on verra plus tard, euh, parce que enfin, nous, en tout cas, on, on, on, vraiment, on reçoit très, très régulièrement ce genre de demande, euh, sans compter que euh, ce type de checklist, euh, on va pouvoir euh, d'ailleurs déjà être possible de télécharger sur Jury de Travail ou ce, ce genre de site. Donc attendez-vous à recevoir ce genre de questions et il faudra pouvoir répondre et si possible rapidement, sachant que c'est des documents qui sont généralement assez complexes. Donc le mieux c'est quand même de d'ores et déjà préparer euh, un document type que vous allez pouvoir envoyer euh, voilà quand vous avez ce genre de questions. Comme je vous l'ai dit euh, depuis le début, nous euh, celle-ci on est très très concerné par le RGPD puisque euh, euh, non seulement bah, on stocke euh, les données de nos clients, donc c'est beaucoup de monde, il y a 3500 clients sur celle-ci, donc les 3500 entreprises dont nous gérons les, les les bases de données de clients, de prospects, donc c'est une responsabilité importante. Et puis, il y a évidemment nos propres données, c'est-à-dire nos données de nos clients à nous. Euh, voilà Donc, on a ce, cette double obligation. Euh, et comme chez celle-ci, ben, en toute logique, on utilise celle-ci, euh, ben, on a mis en place dans celle-ci des outils euh, que vous allez que nous, on, du coup, on utilise pour notre propre besoin, mais que tous nos clients euh, peuvent utiliser. Donc, euh, qu'est-ce que celle-ci a, a, a mis en place dans les dans les derniers mois euh, D'abord, sur la conservation des données. Alors, euh, celle-ci, depuis le début, euh, a toujours tourné sur nos propres machines, nos propres serveurs, euh, dans un data center, mais... Euh, sous notre contrôle, c'est notre matériel, nos disques durs. Euh, il y a quelques années, ça faisait, ça faisait rire pas mal de monde, vous disait ouais, pourquoi vous êtes pas dans le cloud, sur Amazon et autres. Et ça, en fait, ça s'est transformé en, en un énorme avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les données de clients de celle-ci ne sont pas stockées euh, chez Google, chez Amazon ou chez Microsoft sur des serveurs euh, qui, même s'ils sont en Europe, sont euh, susceptibles d'être euh, visés par le Cloud Act américain. Enfin voilà. On, pas dans ces détails-là, mais nous, on a des serveurs, nos machines, elles sont en France, à Paris, boulevard Voltaire, et la seule chose qui ferait qu'il y ait un accès à nos données extérieures, ça serait une requête judiciaire française. Les accès et privilèges, alors dans celle-ci, on a une gestion assez fine des privilèges, notamment ce qui concerne la gestion des données. Typiquement, il y a un droit dans celle-ci qui permet d'interdire tout export ou certains exports à aux collaborateurs qui n'en ont pas besoin. Euh, voilà, ça évite, euh, déjà, ça, ça apporte une garantie à vos, à vos clients euh, et puis surtout, ça vous évite qu'un commercial indélicat euh, s'en aille avec tout le fichier client. Euh, le consentement, alors, on a beaucoup travaillé là-dessus, on l'a lancé récemment, il y a une quinzaine de jours, je crois. Euh, on a on avait déjà des, des, des choses en place, mais là, on l'a vraiment complété euh, pour que vos clients puissent vraiment euh, facilement euh, mettre, euh, gérer des consentements euh, et on l'a notamment, on le permet par canal, comme vous pourrez le voir après. Sur la violation de données, euh, alors évidemment, on s'engage euh, à informer nos clients euh, immédiatement euh, en cas de violation de données. Euh, fort heureusement, ce n'est jamais arrivé, mais si ça devait se passer, euh, on a toutes les, les dispositions en place pour prévenir rapidement les gens. Nathalie, avant, était CIL, dont, euh, donc euh, correspondante Informatique et Liberté, qui est un peu le... Euh, l'ancien nom du DPO, l'ancêtre <rire> voilà, euh, du DPO, du Data Protection Officer. Euh, donc voilà, donc on a effectivement ce, cette notion de, de, de communication avec la CNIL. Euh, si on a une demande de la CNIL, on y répond aussi euh, avec diligence et bien entendu, euh, on se tient très régulièrement informé de toutes les évolutions de la législation, des best practices et quand on peut, euh, on les met en place. Euh, et sur la récupération des données, euh, mais ça, ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours été le cas. Euh, celle-ci permet de récupérer toutes ces données à tout moment et notamment à l'issue de l'abonnement si le client choisit d'aller ailleurs euh, on ne bloque jamais l'accès aux données au client ils peuvent toujours les récupérer ça figure déjà une, depuis une, une bonne année dans, dans nos conditions générales de vente et euh, j'en profite pour rebondir là-dessus parce que je vois des, des postes qui arrivent là-dessus euh, bien sûr, nos conditions générales de vente là sont en train d'être réécrites pour, euh, pour effectivement qu'on puisse mettre à jour toutes nos obligations en tant que sous-traitants euh, en ligne dans les prochains jours. Donc vous pourrez avoir en ligne dans les prochains jours euh, toute la version, euh, la version reformatée de nos conditions générales de vente conforme RGPD. Alors, euh, on va faire un petit focus sur le recueil du consentement. Euh, donc, en fait, vous avez plusieurs façons de faire des formulaires dans celle-ci. Pour ceux qui y connaissent, hein, on peut faire des formulaires avec le gestionnaire de site web pour faire par exemple des landing pages ou des formulaires de contact. Euh, on a le widget celle-ci aussi. Euh, voilà, enfin, tous ces points d'entrée qui permettent de créer des, des données dans celle-ci peuvent désormais euh, être assortis de, de, de demandes de, de consentement. Donc, vous voyez, c'est le « j'accepte d'être contacté par la société celle-ci ». Tout ça, ça se paramètre très facilement dans celle-ci. Euh, évidemment, euh, on a mis en place également euh, toute la partie de confirmation par email. Euh, on a même une option double opt-in, euh, où si, si vous le souhaitez, euh, votre client peut confirmer qu'il a accepté euh, d'être contacté, euh, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, ça dépend des... des, des de, de, de, de votre stratégie de, de gestion des données personnelles euh, et enfin comme vous le voyez dans une fiche contact typique celle-ci euh, vous pouvez gérer euh, différents canaux euh, qui sont l'email le SMS le canal téléphone le courrier papier euh, et éventuellement le marketing personnalisé c'est-à-dire l'utilisation des données clients euh, pour euh, partage avec d'autres d'autres d'autres entreprises euh, voilà donc vous pouvez gérer tous tous ces types de consentement de manière très très simple euh, dans vos formulaires euh, créés via celle-ci on peut ensuite, euh, voilà, là, là c'est vraiment sur la, ce que je vous disais sur l'accès la, aux données de vos collaborateurs dans la plateforme celle-ci. Donc, vous pouvez tout à fait euh, activer ou non des fonctionnalités pour certains collaborateurs, euh, notamment des fonctionnalités, je pense typiquement aux factures qui vont euh, euh, pouvoir être à la limite vues par les, euh, certains collaborateurs, mais pas éditées, où il y a généralement une entreprise il euh, n'y a qu'une seule personne ou un service qui, qui facture. Euh, donc, tout ça, vous pouvez gérer de façon assez granulaire. Est-ce que les gens voient, peuvent modifier, peuvent supprimer euh, les données euh, Et bien sûr, euh, comme je vous le disais, euh, notamment piloter toute la sortie de données, c'est-à-dire les exports, euh, de manière à éviter euh, voilà, que, que, que ce soit trop simple euh, d'exporter toutes les données, euh, notamment personnelles, mais pas uniquement de l'entreprise, collaborateur par collaborateur. Sur la conservation des données, nous avons également ajouté une notion dans celle-ci qui permet pour chaque client ou chaque prospect de définir une durée de conservation, Donc, ce que vous voyez à gauche. Donc, ça vous permet de dire, voilà, ce client-là, c'est un prospect, je vais garder ces données qu'un an parce que s'il n'est pas réactif au bout d'un an, il n'y a pas de raison que, que je le conserve dans ma base de données. Par contre, si c'est un client, je vais plutôt le mettre à trois ans. Et évidemment, derrière, toute la mécanique a été mise en place pour vous alerter et vous expliquer comment supprimer ces données le jour le, le jour venu. Donc voilà. Donc ça, c'était rapidement le tour de ce que vous allez pouvoir trouver dans, sur celle-ci. Euh, je vois que vous avez euh, posé de, de nombreuses questions, dont d'ailleurs certaines euh, sont intéressantes. Euh, effectivement, c'est une question euh, qui, est, qui est énormément posée par rapport euh, au RGPD. Euh, Nathalie, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la différence B2B et B2C par rapport aux données personnelles Oui, bien sûr. Alors, le, en B2B, euh, enfin, on va commencer par le, le cas le plus complexe qui sera euh, l'opt-in en B2C. Donc, en B2C, vous êtes face à des consommateurs et donc, avant de leur envoyer une communication, vous devez obtenir leur consentement. Ça, c'est la, la grande différence entre le B2B et le B2C. En B2B, en revanche, euh, vous n'avez pas à leur, leur demander le consentement préalable. Il faut que vous puissiez en fait euh, leur fournir un lien de désinscription dans vos communications. Et en fait, la CNIL euh, faisait la différence entre le B2B et le B2C et elle a réaffirmé sa position à la suite des, des questions euh, des, et des angoisses qui ont été, euh, qui ont été formulées par, euh, bah, par les, les, les professionnels en général. Donc, la distinction euh, opt in opt out euh, continue. Euh, juste, il y a une question sur, euh, qui est plus un peu technique sur celle-ci. Euh, effectivement, euh, nous travaillons nous avec des partenaires euh, externes qui, qui, qui codent des, des, euh, des implémentations. Alors, il y a deux choses. Y a, soit ça passe par nous, et c'est facturé par celle-ci, on a un service qui facture ça. Donc, c'est ça fait par un partenaire facturé par celle-ci. Bien entendu, dans ce cadre-là, on a tous les accords nécessaires avec le partenaire pour qu'il s'inscrive dans nos, notre sécurité de traitement des données. Par contre, quand c'est un appel à un partenaire extérieur, même si c'est nous qui vous l'avons conseillé, il est de votre responsabilité de vous mettre d'accord avec lui notamment en signant un accord de confidentialité. On parle de la double authentification pour se connecter sur celle-ci. Alors ça, c'est en cours. Ça va arriver très prochainement. Là, ça c'est pas tellement une question du, du ressort de celle-ci. On nous demande, voilà, qu'on a les données explosées entre celle-ci et, et d'autres solutions en ligne. Euh, bah, je dirais que oui, justement, c'est à ce stade-là que ça devient un peu complexe souvent. Quand on utilise plusieurs solutions, euh, vous devez, pour chacune des solutions que vous utilisez, vous assurer de la conformité au RGPD. Là, je dois vous citer MailChimp. Ben, MailChimp, typiquement, n'est pas, n'offre aucune garantie en termes de RGPD. Donc, vous aurez vous aurez beau avoir celle-ci d'un côté qui est fonctionnelle, ben, MailChimp sera toujours un gros trou dans la raquette. Et d'ailleurs, je vous invite à, à découvrir le module marketing de celle-ci qui fait la même chose avec un partenaire RGPD basé en France qui s'appelle Email Stratégie. Que faire des données collectées avant le 25 mai 2018 euh, C'est-à-dire, en fait, on a tous, hein, je pense, euh, notre fichier, notre base de données de clients, de prospects, dont euh, euh, on n'a pas forcément encore l'hygiène de nettoyer régulièrement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ce gros fichier euh, qu'on a depuis des années Nathalie, <rire> Donc, si on est, Si on est en b 2 c on va évidemment redemander un opt-in. Ça, c'est clair. On va renvoyer un, un mail à nos clients, à nos prospects pour leur demander leur consentement. Si on est en B2B, la solution va être un petit peu différente. En fait, il faudra que dans vos mails, maintenant, vous ayez systématiquement un lien de désinscription pour que les personnes puissent se désinscrire et que, bien sûr, vous soyez clairement identifiés. Est-ce qu'une adresse nominative d'une personne donnée dans une entreprise Vous comme donnée personnelle ou professionnelle. Bonne question, Nathalie. Mon adresse, à celle-ci C'est une donnée à caractère personnel. D'accord. Voilà. Euh, ok, donc… C'est clair. Voilà. Par contre, <rire> euh, contre euh, l'adresse contact ça, non. Ça n'est pas une, donnée pas donnée. une adresse, euh, n'est pas une donnée personnelle. Euh, la durée de conservation peut être sur, sur quelle page oh, C'est dans le listing de vos clients, en fait. Vous allez retrouver dans les filtres à gauche ce paramètre pour les trier, et puis sinon, vous l'avez retrouvé dans, quand vous faites modifier sur le fichier client. Vous avez accès au petit menu qui vous permet de gérer ça. Alors, je vois une, une question de Dylinka. Comment celle-ci nous aide à recueillir concrètement le consentement de, de nos prospects euh, Vous allez voir, dans quelques jours, vous allez recevoir un guide d'utilisation euh, de, de celle-ci pour le RGPD. Donc, vous aurez toutes les réponses euh, à vos questions là-dessus. Voilà, et euh, c'est évidemment, tout ceci est aussi documenté dans la, dans la fac. Euh, donc, vous pouvez d'ores et déjà euh, y accéder, je pense que c'est en ligne, sur la fac. Ou ça va l'être ça, ça, ça sera avant le 25, de toute façon. Voilà, on est en plein dedans, hein. on est euh, comme tout le monde. Euh, comme tout le monde, voilà. oui. Dans le cas d'une communication B2B, j'envoie des mails personnalisés, je n'ai donc pas besoin du consentement du contact. Euh, alors, j'ai du mal à comprendre la question, euh, mais c'est intéressant, c'est une question qu'on va poser à Nathalie. Euh, effectivement, j'ai d'une manière ou d'une autre récupéré un, un, un nombre de, d'emails, soit par LinkedIn, soit par un des nombreuses bits de scrapping qui existent. Donc, j'ai récupéré... Euh, des, des des emails euh, et je veux les engager euh, dans une conversation B2B sans jamais leur avoir demandé leur accord c'est du spam non ça ressemble un peu au spam effectivement ça ressemble un peu au spam on peut pas initier comme ça une... alors après c'est toujours pareil on va faire la distinction entre le commercial qui fait ça euh, contact par contact depuis sa boîte mail euh, et l'utilisateur qui met 10 000 mails, euh, shoot et attend de voir ce qui retombe. Euh, bon, Après, c'est une question de, de responsabilité à prendre, euh, mais c'est clairement euh, si c'est en masse comme ça, c'est clairement euh, en contradiction avec le RGPD. Et alors surtout, il faut savoir un truc qui est très important avec le RGPD, c'est que si vous faites ça, euh, la personne en face euh, sera parfaitement en droit de vous demander comment vous avez eu son email et parfaitement en droit de vous attaquer si vous n'êtes pas capable de prouver euh, que vous l'avez eu de manière euh, légitime. Donc, euh, c'est clairement euh, un point euh, sur lequel il va bah, falloir être de plus en plus vigilant euh, parce que le spam devient de plus en plus facile à démontrer. L'achat de bases de données respecte du RGPD, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça, ça dépend. Il faut que vous soyez quand même capable de prouver qu'il y a eu un consentement si, si consentement, il doit y avoir. Donc, attention, euh, attention aux achats de bases de données tout de même. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, dans, dans, la, dans le recueil du consentement, euh, on peut effectivement demander au client ou euh, au prospect s'il accepte lui-même d'être contacté par des parties tierces. Euh, si la personne qui vous vend la base de données a bien fait cette démarche documentée et capable de le prouver, vous pouvez tout à fait acheter un fichier euh, parce que le client a donné son accord pour ce type d'usage. Euh, et encore, il est plus que souhaitable dans le message de préciser aussi euh, qu'il est contacté parce qu'il a donné son accord à ouais. l'entreprise. Il faut être très clair sur ce qui se passe. Euh, et c'est vraiment… Euh, mais bon, de la, ça paraît, ça paraît de, la, de la gestion saine des données. De toute façon, euh, c'est la meilleure pas... pratique. Euh, L'opt-in, c'est la meilleure pratique. Après, euh, je, je vois qu'il y a beaucoup de questions euh, là-dessus. Ouais, là il y a beaucoup de questions aussi que vous posez là, euh, qui sont clairement des questions plutôt sur celle ci euh, Donc voilà, donc on, va, on, on va donner ça après à notre équipe support qui vous répondra euh, plus en détail, parce que ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Bien okay. entendu, euh, vous n'hésitez pas à revenir vers nous euh, euh, si vous avez des questions euh, à ce sujet, voilà. vous avez le DPO euh, en face de vous, donc vous pourrez euh, lui poser euh, des questions euh, euh, le cas échéant. C'est quoi l'adresse email euh, des DPO DPO@celci.com. Voilà DPO@celci.com euh, et ça arrive directement chez Nathalie qui euh, qui pilote tout ça, bon, éviter de lui demander de vous mettre en conformité parce que <rire> déjà assez de boulot, mais par contre on va pouvoir vous aider à, à mettre en place au moins pour la partie celle-ci toute cette couche de, de conformité et de respect du consentement. Ben écoutez, je vous remercie à tous d'être venus à ce, ce webinaire. Voilà, ben écoutez, merci, à tous, merci et, à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire.